Bonjour à toutes et à tous, ici les Truco ici les moins de là Alors pour ceux qui connaissent Jankingu. Voilà. Alors c'est quoi aujourd'hui Jacob Dis-nous. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir les gens et on va leur demander c'est quoi le pire truc qu'ils ont entendu de leurs parents. Voilà, c'est la sur mal. eux ou en général. Voilà. Ok, c'est parti Ça tourne Action Ok du coup. Du coup, c'est bon là Tu es, tu es prête ou est-ce que tu veux genre, une minute c'est bon Ok Salut comment tu vas Bien et toi Tu as de beaux yeux hein. Merci Voilà je vais nager dans tes yeux là Merci. Salut comment tu vas Ça va et toi Ça se voit que toi tu es un fan de manga hein. J'aime bien J'ai plus trop le temps en ce moment Mais oui ah. j'en écris aussi Ah sérieux Ouais Genre euh... oh, on regarde, on regarde. Ah ouais bah donne ton Instagram non Jason jux Je photographe euh, Vidéaste si vous voulez, Y'a pas de soucis Donc voilà allez vous abonner Du coup c'est quoi le pire truc Que tes parents ont dit C'est à dire euh, à toi ou, ou, ou ce que tu as entendu en fait Mes parents Dire Ouais En euh, général un truc. En général Ouais euh, dans dans tout Dans tout, dans tout, ouais. C'est que. Euh, C'est qu'il faut que je devienne docteur, sinon. Euh, non, je rigole. En vrai, <rire> je sais pas, gros Attends <rire> Y'a pas, pas, <rire> pas un truc là qu'ils ont dit là Un truc hardcore Ouais, qui fait. Ouah, wow, ça, ça fait mal un petit peu, ou ça est. Euh... Un truc un peu genre waouh quoi. Et ils m'ont dit ouais. une fois que. Parce qu'en fait, moi, je suis entrepreneur. Ouais. Et qu'il fallait que je fasse mes études jusqu'au bout, sinon j'aimerais rien dans ma vie et. Moi ça me blesse parce que j'ai pas parents, de, ses de, ses de suite. Voilà c'est ça, donc, ils ouais. ont raison, il faut que je les écoute mais bon. Euh, D'accord. Voilà quoi. Et on va dire que ton business qui marche bien, ça va alors Bah franchement ça tourne pour le moment ça fait qu'un an donc euh, on essaie de le faire euh, grandir avec le temps mais bien. pour l'instant euh, bah, ça quoi. va. Merci. Et les gens donc du coup euh, bah dis ton truc du coup, ton lien ou ton, ton, ton Moi j'ai mon Instagram, ils auront tout dessus. Voilà. Donc c'est arrobas euh, Donc c'est Allez vous abonner Ça va. Difficile hein Ouais c'est compliqué. Ouais c'est pas grave, prends ton temps. En vrai y'a pas grand chose, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, je pense que c'est... Mais pas euh... T'es où T'es les bagues ou pas Qui sont de malades Maintenant on est voir samedi petit, tu rentres tu de ta de bled là Tu es d'avion gratuit même Quelqu'un, tes parents ils disent Enfin ta mère, tu vois, elle te dit Je sais pas, un truc du genre elle t'affiche un peu, tu vois. Ah, d'accord. C'est voilà, les trucs que les parents font, quoi. Ouais, c'est plus ça, en vrai, c'est pas... Euh, J'ai jamais entendu de trucs de ouf, tu vois. Mais... Okay. Pas, euh, Je sais pas, peut-être même c'est... Je sais pas, c'est qui celle-là, tu vois, un truc comme ça. Mmh. C'est pas un truc de ouf, mais, euh, non, mais si, ça peut mettre si, mal à l'aise, tu vois. Si, ah oui, clairement, clairement. Le pire truc que tu as entendu de la part de tes parents Le pire truc que tu as entendu Euh, comment ça Genre, insulte euh, pas insulte, ouais, tu veux insulte, insulte ou un truc méchant genre, un peu... Euh... euh... Dis-nous tout, dis-nous tout. Attends, je réfléchis, je réfléchis. Vas-y. Euh... Ma mère a genre, c'est de salope. et hey, pourquoi hey, je En fait, je l'avais énervée et elle m'a dit ça salope. et je suis pas. Oh, c'est violent, hein quand même. Hein. Bah oui. Il y a presque au moins un genre, elle a dit pardon ou pas après Non, elle a pas dit pardon. Hey, c'est hey, comme hey. moi, je suis allée vers elle, parce que tu sais c'est ma mère, alors... Euh... Ah d okay. ouais, d'accord, ok. Donc je pense que pour <rire> qu'elle dise ça, c'est vraiment une vraie embrouille, alors. Ouais. Alors, bah écoutez, ma mère, déjà elle dit beaucoup de choses Comme quoi Elle est très très gênante, surtout devant mes potes Mais ouais, elle dit par exemple Amir, évite de regarder tes films porno C'est raison Non Parce que tu vois quand je suis tout seul dans ma chambre Alors que je joue juste à la Playstation Voilà je joue à GTA C'est le feu frère, je suis niveau 300, bref c'est pas grave Elle dit c'est trop gênant Elle dit ça devant devant les grands frères et tout Comment ça c'est intéressant c'est <rire> comme ça la famille comme c'est comme ça la famille de ces couleurs là tu vois voilà, c'est comme ça mais aussi genre euh... qu'est-ce qu'il y a de gênant encore euh... ouais genre des fois tu vois quand on est avec la famille ouais. tu vois genre des fois euh, elle dit des choses genre euh... tu vois des sans sans tu vois, par exemple, ouais. Sans filtre, Ouais, voilà, sans filtre. Genre, euh, sans par exemple, ouais. De... Alid, là, il fait pas. Là, il fait rien, il est au chômage, il est pas les mécaniciens, là. <rire> ah là là, tu vois ou pas Très belle invitation. Ouais, ouais. Tu vois pas Alors que tu vois, il veut le cacher, tu vois. Ouais, tu vois. Non, moi, moi ça, va, hein, là, ça moi, ça va, moi Moi, les études, ça se passe. Ah ouais, je sais. Mais pour lui, là, tu oh vois, c'est affichant, tu vois. Il veut pas, il veut pas. Le pire truc. Dis-nous. Le pire truc Ouais, le pire truc, Honnêtement, je sais pas, je crois. Elle m'a dit, elle voulait pas de moi, genre. En fait, je suis né, genre. Elle voulait pas, mais je suis pas que... née par accident genre Mais oh, après elle s'est oh, bah parce qu'elle était énervée genre c'est tout Ça fait mal hein, ça fait mal ouais, ça J'ai pleuré mal tout la comme mal. une fragile tout ça C'est normal mais moi aussi j'aurais pleuré hein, quand j'ai <rire> moi aussi Ok je sais pas. Euh, Ma mère euh, hmm? qui ne boit jamais, un jour à une... ah, tu sais, les fêtes de Congolais tout ouais, ça ouais, Elle avait bu un peu trop de bière et du coup elle m'a dit qu'elle m'avait conçu le soir de Noël Ah ouais Et j'ai fait les calculs et ça colle Ah ouais Tu l'es du coup toi toi, tu es en septembre Non je suis né en août, 29 août. Voilà. Presque. Yeah, presque. Tu vois, ah ouais Comme Michael Jackson d'ailleurs. <rire> ouais, propre <rire> <rire> ah ouais, donc du coup, quand quand. On va dire que elle 10 ans, t'étais comment t as réagi comment J'ai pas réagi. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'était magique. Mais c'est la magie de Noël après, j'ai envie de dire. Mais... <rire> ouais, voilà, bon, c'est magie de Noël, voilà <rire> Aujourd'hui <rire> <rire> <rire> Calme-moi. Ah, je suis sûr ils n'ont jamais dit de. De trucs horribles sur des moi. De trucs euh, sales comme ça. Franchement, euh, non. Mais après, euh, ma mère elle a tendance à toujours souligner mes défauts. Elle a vraiment l'esprit critique en ce qui me concerne. Mais, euh, et d'après ta mère, quels sont tes défauts ouais. Le pire truc qu'elle a dit. Je suis quelqu'un qui a aucun tact. Ça veut dire, euh, je peux dire des choses vraiment cash, euh, sans diplomatie aucune. Euh, et ça peut froisser les gens autour de moi. Euh. Vraiment sur ce coup, euh, je suis vraiment... Euh, je peux être vraiment vache. Escorte Hein hé Attends, elle, elle dit escorte <rire> <rire> Attends, hé <rire> <attends, rire> <elle dit> escort. <rire> Les, les nymas c'est quoi ça là Attends, comment ça, escorte <rire> Bah, je sais pas, euh, elle était vénère Elle a dit escorte. <rire> mais escorte, tu ce que ça veut dire euh, Non, je sais pas, le nom. Et tu sais pas Attends, elle voulait que, que toi, tu l'escortes <rire> Il a comme ton idée ou quoi, il dit, Attends, wesh, ouais, mais attends, mais. Escort, c'est. Tu vois, c'est. Ouais, je sais, mais elle était énervée. Mais est-ce que genre, tu connais le sens du mot escort ou quoi ouais, Ah, tu connais ouais, Tu connais, je tu connais suis voilà. Pas bête. Mais non, ah, elle dit escort. Ouais. Ah, ouais, chaud, hein. T'as vraiment dû l'embrouiller alors, hein. On peut faire tout ça quand même, d'abord on a vraiment dû l'embrouiller Ouais Là tu vas pas, tu vas rien dire hein? <rire> Non, hé hey, si je dis la vérité là déjà, je suis au moins là, je vais pas donner dormir chez moi Bon, j'y vais de malade Tu fais du quoi tu n'as pas oh, besoin de rien Non, Non, non, non <rire> Un okay. truc Un ah, truc ah, ah, Mais par contre, on formule la question Hé hey. Tu vois tu veux c'est un truc pour faire aujourd'hui What? Allez, on va dire sur toi. Fais-moi. Okay. Est-ce que le pire truc qu'ils ont dit sur toi Ah Ils ont dit non, l'enfant là, il a foncé dans ses vidéos. Je ne peux plus aller à, à l'école, sauf que j'ai pété le bac. Une chose. Je ne sais pas. Parce que les gens disent, tu sais, mes parents disent, oui, tu es très idiote, tu es très. Non, mes parents disent, je suis un bon enfant. Tu es un bon enfant Oui. Tu ne sembles pas un bon enfant. Pourquoi Tu sembles une bonne hein. Non, je ne suis pas. Non, tu ne l'as pas Ok, ok. Donc, rien à dire Non, j'ai un bon enfant. Bonne journée. Merci. Peut-être que je suis déçue. Ah. Ouais. ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, je suis déçue. Ouais. Ah, je suis déçue. Et, et comment ça, tu l'as pris en fait ça m'a fait mal une minute, après je m'en foutais un ah, peu. Ouais, je pas, ouais. ok, toi tu tournes la page très vite, c'est ouais, bien. Ouais, ouais, ouais je, je tourne la page très vite, exactement. ouais. Et, et, euh, et ça, c'est le pire truc que t'es pas entendu, c'est le pire. Ouais, c'est le pire. Okay. T'as le quoi pour qu'elle te tue comme ça là ah. je sais pas, hein. faut aller demander. T'as volé la ouais. tue ou quoi Non, non <rire> ok. Sûr, pas. Mais elle voulait vraiment te tuer, tuer, hein Ouais, bah. Et couteau tout. Non, eh, sérieux Couteau tout, couteau tout. Ouais, elle était déterre. Ouais c'est chaud ça ouais, C'est chaud c'est chaud, chaud pareil Ouais maman Daron elle a jamais rien dit sur moi Je suis un enfant exemplaire Ajoutez moi Instagram RCM Tirez oui, <vas, elle>, <rire> du ça va C'est ça va On ça Elle, elle a jamais rien dit ouf juste une fois vous voulait casser en tête avec moi parce que je m'étais viré virer de mon lycée Ouais Mais sinon elle a jamais rien dit Jamais jamais Juste une fois elle m'a dit je vais te niquer ta mère Mais comme ça Voilà comme ça Mais c'est tout tu connais Je sais pas trop il faut que je réfléchisse Rien du tout sérieux Non mes parents ils me blessent pas Peut-être. Euh, ah. Ouais. Je suis trop, genre, dépr dépressive, genre. Et donc, ah, c'est pour ça que du coup, ils évitent <rire> de dire. Non, des non, choses. mais genre, ils me disent, ouais, t'arrêtes d'être dépressif là, c'est bon. Tes trucs ah, en ok d'accord. Okay, okay, okay. Mais tu vois, genre, c'est tout chaud, quoi, quand c'est tes parents. Ouais, j'avoue. Quand Ses parents, ça fait mal quand même. Ouais, ouais ça franchement, mal. ça fait mal. Mais euh, il me dit mes parents, ils sont adorables, quoi, je les aime, donc vous me voyez. Non, les abonnés, tu vois, c'est de l'amour parental. Hein. <rire> ok. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Le pire truc, ouais, pire. Euh, Je crois c'est. Euh, à ce soir. Hein À ce soir. À ce soir, c'est quoi ça À ce soir ouais. Sous le drap. Ouais, quoi À ce soir, sous le drap. Et ça signifie quoi ça, à ce soir, sous le drap ah. Dis-nous, dis-nous, dis dis dis parce, ouais, parce que ça veut dire euh, que c'est ce ça, c'est des trucs euh, chauds patate ah, c'est ça hein. je, je, Ça veut dire que tes parents vont te fouetter non. Non, non, non, non, mon père dit ça à ma mère Oh, raison Ouais Ah ouais, d'accord Comme ça Ouais, comme ça Ah d'accord ouais, euh, Franchement, ouais Ouais, il, oh. il, est, il est dur Ah c'est dur, assez dur En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo Likez, commentez Partagez et dites en commentaire les gens, c'est quoi le pire truc que les parents doivent vous dire Exactement. Faut le dire. Hein. Okay. Merci à vous les gars. Salut.